Bon Dieu béni. Et nous gagnons un texte et que nous voulons manger à Soya, ce c'est dans 1 Pierre 3, le, le verset 12. Ouvrez-vous vous, ensemble avec moi dans 1 Pierre 3, le verset 12. 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. Euh, par contre, si vous vous joignez, d'accord, 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. Il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Que bon Dieu capable de bénir pour son écriture ça. Et il, est, il, est, il, est, il, est, il est dit dans la parole de Dieu, selon ça qui est devant nous là, euh, dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 12 dit quand les yeux du Seigneur sont sur les justes. Comment qui croit j'ai bon Dieu sur eux là? Sous-courait ça, levé mon nom, Alléluia, gloire. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Moi aimé ça. Oh. Mais elle dit mais la face et ses cris et ses oreilles sont attentives à leur prière Mais la fin du Seigneur est contre ceux qui font le mal Depuis où c'est en juste Dieu, bon Dieu, sourd Vous connaissez ça? Non, Depuis où c'est en juste ou bien Dieu, bon Dieu, sur nous. Amen. Donc, en tant que juste, nous gagnons un regard, bon Dieu, sur nous. Nous un Dieu, bon Dieu, qui fixait sur nous. Est-ce qu'on a... Maintenant, on parle de juste. Qui est juste nous jouons, nous dit, le juste, est celui qui agit avec justice. En d'autres termes, qui pratique la justice. Juste là, c'est tout ça l'a fait, toute action que l'a posée, lui fait avec justice. Juste là, c'est quel que soit ça l'a il fait avec juste justice. C'est quelqu'un qui pratique la justice. Nous bien dit, pratique la justice. Donc, ouais, et l'autre dit pratiquer la justice, c'est ça, li, li, li fort. Est moi, il fort. C'est pour petit lié. Donc, où on a pratiqué la justice, c'est dans tout le détail, la ville. La pratiquer la justice. La faire ce qui est droit. Est-ce qu'on a l'église là? Ce qui est droit, ce qui plaît à l'éternel. Parce que bon Dieu lui-même, il pas, lui, lui pas, nous, lui, on a une nature qui pas compatible à l'injustice. D'accord? Donc, bon Dieu, c'est tout ça qui, qui juste, c'est tout ça qui droite. D'accord? Il y a prouvé, là, est-ce Donc, le juste, c'est au monde qui a pratiqué, qui ça, la ju, la justice. Est-ce que l'église a là? Nous clés là. Amen. Et les nous allons aller, nous prenons le texte dans le Proverbe 20, le verset 7. Proverbe 20, le verset 7. On pouvez regarder le texte ensemble avec moi. Dans le Proverbe et chapitre 20, le verset 7. Qui ça le dit? Toujours concernant le juste. Est-ce que le Gizala? là? Mais ça le dit concernant en ce qui a trait ou bien concernant le juste. Il dit, le juste marche dans son intégrité, Dans son intégrité. Donc là, nous voyons que juste là, il doit marcher dans l'intégrité. Intégrité. Est-ce qu'on là? Donc, monde qui juste là, il doit marcher dans son intégrité. Dans, dans, dans son intégrité. Cela veut dire que le juste doit être intègre. Le monde qui juste là, c'est le monde qui est. Hein? Intègre. Là, nous parler de intégrité. c'est dans tous les détails de votre vie. Est-ce que le Giza là? Ça veut dire que, quand on arrive, quand on passe, on doit faire preuve d'intégrité. Est-ce que là? On doit faire preuve d'intégrité. Donc, juste là, la marcher, c'est ça, nous jouons dans proverbe. 20, le verset 7, il dit, le juste marche, dans son intégrité. Il est heureux, ses enfants après lui. Donc, le monde qui est juste là, donc, ou capable d'identifier juste là, donc, on y que c'est un monde qui est d'accord pour marcher dans son intégrité. Dans son intégrité, il n'y a pas à sortir de là. Nous avons le texte encore, dans le Proverbe 10, le verset, verset 11, Proverbe chapitre 10, le verset 11. Nous regardons dans le verset 11. Non? La bouche du juste est une source de vie. Est-ce que là Contrairement à un méchant. Sous, sous, sous nous, la bouche du juste est une source de, de vie. Mais la violence couvre la bouche des de de méchants. Elle dit bouche là, et eh, juste là, tout ça di, l'a dit, d'accord Parole juste là, doué avez la vie là-donne. Est-ce qu'on là? Moun qui juste là, parole, ça l'a émetté, doué la vie là-donne. Est-ce qu'on a la? Cela veut dire que moun qui juste là, même la, la parler avec vous, vous sentiez ça l'a dit, vous la vie là-donne. Amen Avec des paroles de réconfort. Des paroles qui capable capables d'aider à avancer. Est-ce que le qui là des paroles amen qui capable et des paroles qui fortifient. parce que pas oublier en tant que chrétien ça peut arriver dans un parcours ou je un moment où vous sentez, où sentir affaibli est-ce que est-ce que là où affaibli soit où sentir emporté par le découragement d'accord mais lorsque vous trouvez une situation pareille vous avez besoin de quelqu'un pour vous fortifier. D'accord? Donc, les qui juste là, les rencontre avec vous, n'est pas découragé le décourage. Ah, est-ce que l'église est là? Amen. Moun qui juste là, les rencontre avec vous, c'est fortifier le fortifier. Est-ce que l'église est là? Amen, amen, amen. Moun qui juste là, l'on vive avec prend Il faut en vivre vivre. Ah, est-ce que l'église est là? Amen. Ou pas qu'on ait ou gens qui avec, vécu, avec fonctionner avec, qui faut envie vivre. Amen, l'église, l'église ça. Parce que moun ça, amen, lui, connaît, sa les gens, les en valeur. Est-ce gens, les Ou les gens, les qui est très négative. les gens, La plupart, on plupart, la plupart. les gens, les est-ce que l'église ah, est a là? Amen? Les gens ont tout défaut. Est-ce l'église là? Même l'autre a a 20 ou bien 50 qualités, depuis qu'on a seulement seul graine de défaut, la de foi, sur 20 qualités. Est-ce que l'église a là? C'est ça, la Bible a dit. La bouche du juste est une source de, de vie. Lève juste là, de la, de la parole, gè il la vie dans la parole. Quand tu fais expérience. Moi, même avec et papa mouen, Pasteur Amel, depuis 1999. Quand j'y venais à mon personnage là, même l'autre, sans que vous voulez décourager, il y a une grande parole. Est-ce que est là? Il y a une parole qui pourrait avancer. Il y une parole qui pourrait faire route là. Est-ce qu'on là? Donc, le monde qui est juste là, il ne pas décourager le mon. monde. monde qui est juste là, la bouche ne peut pas avoir violence. La donne. bouche qui doit bénédiction, bénédiction. Est-ce que le Giza là? Amen? Donc, nous devons surtout comprendre, selon ça, nous jouons dans le proverbe. Dans le proverbe 10, le verset 11, il dit La bouche du juste est une source de elle est une source de vie. D'accord? Nous avons encore son signe de bénédic? Bénédiction. Parce que mon qui croise avoir un seul bagail kalou. Ou gaimoné pour croiser avec la vie prononcer bénédiction sur la vie. Amen l'église là, amen l'église là. Ou pas que droit nous assembler. Ou pasteur, bouche pasteur bagain la vie là dedans. Ah, est-ce que l'église là? Non, tu comprends l'église là. Pour bouche pasteur bagain la vie, Jack la bagain la vie, bouche ah. Bouche madame pasteur. Pas la vie là-dedans, on dit problème, problème, problème, problème. regardez des beaucoup là, dit problème, problème, problème. Problème, oui. problème, problème. Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on là? Et dans l'église, on oh, Vous évitez prédicataires, bouche prédicateur pas de la vie. Ah. Donc, soit fait dans l'église comme ça. Cherchez bon nous. Cherchez ah. ron. Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a? Parce que dans la vie de notre bon nous. Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a? ou doit chercher bon nou. ou e, ou pas cabrit e marche à amen bœuf marche bef. bœuf qui sont encore des non cochon marche à co à cochon amen mouton doit e marcher avec moi mouton donc si remarquez on est assemblé. bouche pasteur pas te la vie bouche apôtre la pas gain la vie amen Dieu alors galère vous t'avez ça bien une source de sabie, yon de vie. Il y a une source de vie. C'est-à-dire, Bouchidou doit toujours là, la vie la donne. Est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est là Bouchidou est toujours là, la, la vie la donne. Donc c'est ça juste là. D'accord Bouche est là, la, la vie. C'est une caractéristique qui peut faire qu'on est dans son juste. D'accord Et pas bah, de monde qui vient là, il vient faire tripotaille, non Ah, Est-ce que qui ça là Mais bah, pas bah, de monde qui vient là, il vient faire tripotaille. Où est ouais, mon village à cause on zé l'vinter et à voir. Mon autre nous marchons ah. zé. Vamos nos bagages. Nous protestons. Eh des désirez non. Ah là le bon diable. E ba eh bah désirez non nous protestons. Y a tout à me chercher zé. Y a là où chercher zé. Pour aller pour te venir zé aller zé venir là le bon diable. Et ça fait, le dernier temps que nous vivons là, sont temps qui fragile. en haut. Je ne sais pas si en haut. Veille en haut. Veille en bas. Deux la carrière, tu avez le faire. Vous la Amen, Amen. la Vous avez la carrière. bon la Amen, nous Vous Comment on fait accepter de ne pas déchirer un tel malavant Là, on La Dieu, on peut Vous pouvez avoir un problème. vous. ou. on pas dire, on peut Alors, on peut dire, on peut dire, on peut on peut on peut dire, on peut ou on Ou dire, Ou chita Ou on peut dire, on peut ou. La paix, diable, l'église, là. On dit, moi, diable. Donc, c'est une caractéristique, juste là. Bouche, il une source de vie. La paix, diable, là. Nous avons le texte encore dans Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, le verset 5. Proverbe chapitre 13, le verset 5. Il dit, le juste est. Les paroles mensongères Alors, ben bon, le méchant se rend odieux et se couvre de honte Là, ben bon, l'église là Soudou juste, ou doué, amen, ou doué en horreur En horreur, les paroles mensongères la paix de Dieu avec vous. Amen. Vous devez gagner en horreur les paroles mensonges, mensongères. On peut ben pas dire mensonges, c'est le mal, pas bah, ouais. vrai Amen. Bible a dit et le mal en haut en horreur. Amen. Attachez-vous fortement au bien. Donc en tant que juste vous doit veiller en haut, veiller en bas. La paix de -bon Dieu avec vous. La paix -bon oh. Et nous tous doit veiller. Amen. Et non seulement pour pou veiller sur tout, ou de veiller sur le monde. La Bible Cette Bible a dit veillons les uns, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. T'as la entendu parole monsieur. À l'amour et aux bonnes œuvres. Ah non veillons nous nous nous nous nous des La elle dit "wa veillez m'a veyo. quand il doit ça "veillez m'a c'est ça la bible a dit c'est une recommandation biblique d'accord veillons les uns sur les sur les autres oui si we on un verbe là qui mode un mode impératif qui exprime quoi un commandement un commandement c'est-à-dire nous devons à tout prix d'accord Veiller les uns sur les sur les autres donc parce sa dit, sure, veillons. Ma veyo. la veu mon diable, dis-moi de ça ma veyo. Veyem, ma veyo. pendant la ma pendant la pendant la pendant la si pendant la veu, pendant la veu, pendant la la veu, la veu, veu. veu. veu. pendant, pendant la si la veu, y a plusieurs niveaux la veu, Il y a plusieurs niveaux la donne. pendant kadon bonbon de la toi j'ai arrivé au pas venir mais gon parole pour t'a dit non mais bon Dieu avec gon gon parole on bon gon gon péchement là et gon gon difficulté là mais bon Dieu avec là mais bon Dieu avec mon vin nous pas dit en rien donc le juste les paroles menson mensongère est-ce que l'église bon Dieu là le juste est, les paroles mensong, mensongères. Ouais, tout caractéristique juste là, d'accord? Juste là, c'est un monde qui a marché dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Qui s'en garde encore juste là? C'est un monde en a aller dans le proverbe. Proverbe est Somme 37, le verset 21. Oh, vous remets ça. Somme 37, le... Somme, Somme 37, le verset 21. O vous vous même dans Somme 37, le verset 21. Ok. Vous y êtes? Ok. Le verset 21. Il dit le méchant en pointe et il ne rend pas. Il dit le juste est compatissant et il et il donne. Ah. Le juste est compatissant et il donne. Juste là, son monde qui est compa compassion ah juste là pas cachiche -chiche. là pas dieu bon, a l'église là nous juste là li pas cachiche amen debout -chiche. chiche Ah, pas de l'église là debout chiche debout -chiche. chiche comment on fait chrétien ou gagne 8 moun la ka, Ou fait manger seulement pour Messi 8 moun là. Si on bien-aimé t'apparaît la paix bon Dieu La paix bon Dieu avec ou. Bon ton bagage, si là, on... On... On... on a l'évangile, on font l'évangile. Parce que gien moun on grand gou ka kon mener kan bien-aimé, oui. Alors ah, la paix bon Dieu la paix bon Dieu avec À ah, qui va pour l'aller? Ah, là, bon, tu Mais s'il y où ou il le courage, ou y a un manger. Ou dit, bon, bien aimé, je ne vais pas consulter le Ah, là, pas bon, tu l'église, je ne vais pas consulter le Moune sa yo dérangeant. Moune n'a pas doux. N'a e pas doux si la ville la kayo. Ou bien le courage? Ou est-il y a 8 manger. Benime a chital la chital, chital, chital, chital. Bible a dit m'le juste est compati. Et il donne. Oh, de Pas choukoulou re. Ou qu'elle n'a pas Là, on peut dire a volé l'église. Ou pas juste. Méchant est. Là, on bon dire a volé l'église. là. pour tout qu'elle n'a qui soit. Méchant est. Et dans la catégorie méchant est. Et dans l'inigne méchant est. Regardez, on met une bible, un chant d'espérance. Vous chante bien. Vous peut dire au a volé Seigneur. Méchant la belle boîte à verre. Méchon. Où doit me bail? C'est ça où oui, il La libéralité. Le juste, c'est quelqu'un qui pratique la libéralité. La libéralité. Ou pas qu'à juste. Où il veut qu'il y ait Où elle pas bien Où elle el grand goût Où elle a des médicaments pour acheter Là, mais bon, j'ai l'église là. Ouais, ouais, il pas de Ouais, ouais. Ou Et puis pour acheter quelques billets mille goûts là-dedans, là. On voit un billet au péché et puis, vous allez chanter d'espérance sous là. Vous chantez un jour avant. Coucher soleil. En pile malade. Vous êtes là. Devant Jésus. Et vous allez avec joie. Vous faites faire alto. Vous faites soprano. Oui. Là, vous faites mon diable l'église là. Vous faites tout droit. Regardez, on met pas tout le monde méchant. Méchant la catégorie méchant. La paix mon diable, l'église La paix mon Dieu l'église là. Méchant. Vous avez le courage. Vous venez chanter prier. Vous dites bien aimer la paix mon diable Mon vous. Bon Dieu béni. vous. Vous violez ça méchant. La paix bon Dieu je ne suis pas la copie, pas de la copie. Mais Le juste est compatible. Est compatissant. Et, et il donne. Le juste est celui qui est compatissant et qui donne. Et pas bah, tout le temps, c'est pour apprendre seulement. Il faut bailler tout. Il faut apprendre à partager. L'évangile est sérieux. Il faut apprendre à partager. Amen, amen, amen. Vous ne pouvez pas que quelqu'un mangeait tout pour rentre la caille vous mangez tout. Oh, méchant. Méchant au carré. Méchant exposant haine. Alors, bon Dieu, dire, bon Dieu, dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, donc le juste est compati Et il Il donne Et qu'on soit capable d'identifier juste là Donc c'est quelqu'un qui est Compatissant et qui Et qui donne Il est de miséricorde. Amen Il a pas qu'à Il n'a problème Il est un senti Il faut agir Il faut passer à l'action C'est ça le juste Donc je comprendre Donc, lorsque chrétiens ou toujours dans la position du juste, c'est ça que le texte dit nous là. Il dit Et ses oreilles, les, les oreilles du Seigneur, sont attentives. Est-ce que là Eh bien, si tu as fait démagogie, si tu as fait go -go, non Qui ça C'est juste pour juste. là? Dis-moi beaucoup de ça, juste pour juste. Et juste pour juste, Dégagez-vous pour juste. Juste pour nous, juste. Est on là, mon Dieu, Amen. Est-ce qu'on a l'église là? Les oreilles de l'éternel, les oreilles du Seigneur sont attentives à leur prière. Donc, lorsque juste, le juste prie, l'éternel entend. Là, mon Dieu, Amen. Le malheureux, le juste, pas vrai? Lorsque le malheureux crie l'éternel en hein? Et le délit de tous ses dé Détresse Est-ce que l'église est là? Amen Donc les oreilles de l'éternel Sont attentives à leur prix À leur prière fois Prière n'est pas efficace C'est des brèches qui viennent dans la vie Là même avec vous Donc pour que vos prières nous avons l'efficacité dans prier yo Donc, il faut apprendre à colmater les brèches. Est-ce qu'on a? Il faut apprendre à colmater les brèches. Il y a brèche spirituelle. Ou bien, il faire des années à prier. Et puis, bon Dieu, partant des prières. Est-ce qu'on a l'église là? Est-ce qu'on a l'église là? Que là, que là, là? Amen. Amen. Ou bien, sa texte a dit il dit la prière fervente du juste. Alors, bon Dieu, il ah, la prière fervente du La prière fervente du juste a a une grande efficacité. C'est-à-dire, lorsque le juste prie, sa, le, sa prière a une grande efficacité. La paix bon vous. La paix bon vous. La paix bon vous. Ça dit, pas qu'il aucune force démoniaque, pas qu'il aucune force infernale qui est capable de bloquer la prière du juste. Est-ce que le guise là? Donc, on prie avec un cœur sain, sincère. Vous voyez ça, vous avez dit, s'il nous voit vrai, s'il nous voit vrai et sincère, Amen, à chercher, à chercher. La sainteté, il écoute. il écoute nos prières et nous met en liberté. Alléluia Il écoute nos prières et nous met en liberté. Amen. Il y a des murailles démons qui sont tout Qui barrent. Alléluia Fuck. Alléluia. Prière sincère. Se Est-ce qu'on a? Donc, c'est la prière sincère du juste. Capable fait faire remporter la victoire sur les forces infernales. Est-ce que le est là? Amen, amen, l'église là. Amen. Il est diable. Il y a un démon. Il y a y a couteau. Elle les criminels qui sous route la donc prière il doit faire faire pas de son prière qui avec flamme la son prière avec du feu la prière fervente tu juste a une grande efficacité donc dame comprendre la paix bon amen donc, les oreilles, les oreilles de l'éternel sont attentives à leur prix, à leur prière. Amen. Et, et dans le psaume 34, on regarde dans le verset 16 là. Vous allez dit les yeux de l'éternel sont sur les, sont sur les justes. Les yeux de l'éternel sont sur les, sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur cris. Et puis il dit L'éternel tourne sa face contre les méchants. Amen. Pour retrancher de la terre leur souvenirs. Dans le verset il a dit Quand les justes, quand les justes crient, est-ce qu'on a dit ça Quand les justes crient, quand les justes crient, l'éternel entend et le délivre de toute leur détresse. Alléluia. Ça veut dire que des pouvoirs droits, ou sincère. Amen. Ou d'accord, pour l'évangile sérieux. Et ceci, sans mélange. Et mon Dieu, vous. Et pas mélanger, non. Ou l'évangile, ce qui ça dit, sans dit, mé? sans mélange. Et bon, et bon, l'être découpé, non. Mais l'évangile, sans, mé? sans mélange. Et ma tout de d'accord, ou ou sincère, ou juste, pas de démon qui a capé devant. La paix, mon Dieu, avec vous. Et Zuli va p'tacoper devant. Danto va p'tacoper devant. Foueda va p'tacoper devant. La reine des hommes va p'tacoper devant. La reine des côtes va p'tacoper devant. Simi Makaya va p'tacoper devant. Dambala va p'tacoper devant. Est-ce que l'église a là? Est-ce que l'église a là? mon Dieu, avait-on? Et on n'a pas gamin, mon Dieu. Le mon Dieu, vous voyez, il y a une situation jusqu'au yé. Il va p'tacoper la gourne en bataille là. Amen. Comment on qui croit l'étale par contre la gourne en bataille là? C'est quoi ça lever mon roi. Voyons qui croit l'éternel, pas qu'on l'a mon dans bataille. Alléluia. Amen, amen, amen. L'éternel, pas qu'on l'a mon dans bataille. Amen, amen. Amen, amen. L'éternel, pas qu'on abandonne mon sur le champ de bataille. Depuis 500 rois, on d'accord Goumen, l'éternel. L'éternel a campé pour Est-ce que l'Église a là. Depuis d'accord avec l'éternel, il suffit qu'elle joue une volonté. Amen. La gomme pour. Donc Dieu l'éternel. Amen. Les soujots. oreilles Attentive à leur prière. Amen. Donc les malheureux à crié l'éternel tant. Tendez. Où ça m'a mais l'éternel? Il s'est identifié les le cris des malheureux. Ah, Est-ce que le Giza là? Il s'est identifié les cris des malheureux Des malheureux. Amen. amen. L'éternel connaît un crime qui en détresse. Lorsque vous êtes en détresse, ou vous traversez une situation difficile, l'éternel connaît. Et je vais vous dire après-midi à l'éternel qui est en détresse. L'éternel qui est en détresse. Amen, Amen, Amen. Lui qu'on a des ressources qu'on a des ressources Lui qu'on combat Lui qu'on a des ressources Amen, amen Autant marqué, autant fixé Ou à vous regarder, Lui fait de grandes interventions pour vous Comment on qui croit ça là après-midi Comment monde qui croit ça là après-midi après Amen Mon bon Dieu Qui qu'on agit. Amen lui, le temps des cris malheureux Lui paraît en silence le temps des cris malheureux Amen Lui paraît indifférent, Amen, lui, amen. Lui, amen. Lui, La pose action quand même. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Regardez mon bon L'éternel campe en face méchant. L'éternel campe en face méchant. L'éternel campait en face méchant. Où est-ce que tu as dit? Amen. Si méchant. Amen. Si méchant ouais la pro extension si méchant amen ouais nombre de méchants augmenter, c'est pour être anéanti à, ja, à jamais est-ce que l'église là est-ce que l'église là l'éternel campe en face tout méchant et on va le bailler qui fort l'aime parler de méchants pas seulement qu'il qui monde qui gain zame non la paix bon Dieu avec la bon Dieu Lorsqu'on parle de méchants, il y moun des gens qui sont dans populaire. Amen. Moun gens les bandits. Il n'y a pas de seulement, non? Mais il ne faut pas oublier, il y a des méchants intellectuels. Est-ce que l'Église a là? Amen, amen, amen. Il y a des gens qui ont des amen dans la main. Amen. C'est parce que des cerveaux qui ont réfléchi, oui. Jusqu'à ce que les Amnésies le phénomène La paix bon Le phénomène de banditisme du banditisme en Haïti, c'est le résultat de la méchanceté de la classe possédante. Ah la paix la paix la paix Amen. Le phénomène du banditisme en Haïti, c'est le résultat de l'international. La paix bon diable, la paix bon diable. La paix bon diable, l'église là. La paix bon diable, l'église là. Donc, l'éternel, il est facile à méchant. L'éternel, quand en face, méchants la paix bon diable. Malgré tout ce qui a passé, mon a mouru dans le pays. Nous l'éternel, quand en face, méchants la paix bon diable. Et dans fait tout, mon ta fait mal dans le pays. Dans fait qu'on est l'éternel, campé en face. La paix bon Dieu avait. Et autant marqué, autant fixé. Si méchant pas repenti, la paix bon Dieu Si méchant pas repenti, la péri. Si Donc l'éternel. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous comprenons Dieu de Congo même. Ah ouais, mon qui voit ça, mon Dieu de Congo même. Mon Dieu de Congo même. Celui qui s'est brisé l'arc. Celui qui a rompu la lance. Qui a consumé par le feu les chats de guerre. Amen. Personnage dit, arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation. Aïe, aïe, aïe. Je domine sur la terre. Je vous comprendre. Je vous comprendre. Vous m'avez une méchanceté. Après extension comme ça. Toi où tu as l'éternel, elle a frappé bien. Elle frappe piel, parce que le monde qui ont résisté. Elle frappe piège, parce que le bandits qui résisté. L'éternel campe en face. Méchant. Et ça m'a dit dans le texte. Amen. Alléluia. L'éternel tourne sa face contre eux. Contre eux. Contre les méchants. Amen. Il tourne face contre les méchants. Et m'a dit a nous parlons seulement de méchants qui sont les Il y a méchants dans le gouvernement. Après, mon Dieu, Si on est pour copier, pour pour être décrasé, méchant un projet pour un route fait, ou pour encore bout de l'homme en qui sont Méchant est. Là, on peut la on peut dire, on paix, dire, on peut ou on peut dire, on peut dire, on peut dire, mon travaille au détriment du peuple. Qui soyez méchant. méchant. Et l'Éternel est tourné face -à -il contre les méchants. Et toi ou ta, comment ce qui croit ça? Tout quoi ça a qu L'Éternel a? a frappé le pays dans le pays. Il a frappé le dans pays. Toi ou ta a frappé dans le pays. Trois méchants, trois méchants, trois méchants, trois méchants, trois méchants. méchants, méchants. Les frappé bien dans le pays. Bon Dieu capable, mon collègue a dit ça. Ja, bon Dieu capable, lui capable, lui capable, lui capable. Bon Dieu capable, bon Dieu capable, lui capable, lui capable, lui capable. Il a une capacité là, mon Dieu avant. Comment il a une capacité pour faire ça Mon Dieu, il a une capacité pour le faire. Amen. Il n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. Il est Dieu. Il est souverain. Il est souverain. Mon Dieu est souverain. Que mon Dieu bénisse.